donc les connexions alors les connexions ça veut dire qu'on est sur le réseau pour ajouter une connexion par exemple je vais ajouter euh, bernard royer par exemple hop et proof, ça y est je suis connecté à bernard royer donc je, je sais plus où j'en suis tout ça je suis sur ma maison sur mon bureau je reviens sur connexion je clique sur une connexion je prends bernard royer et je l'enlève Supprimer de ma liste de collection. Bon, ça doit être faisable.